Donc euh, ce qu'on fait ici, c'est euh, à mesurer le trait racinaire, ça veut dire la, la longueur, le diamètre, euh, la longueur totale, la surface des racines qu'on a dans, dans un échantillon qu'on a prélevé au terrain. Donc euh, elle, elle, est en train d'étaler bien les racines pour, euh, pour euh, séparer bien les le différentes branches pour, pour qu'elles soient bien prises par, par le scanner. Après, on le passe à une feuille euh, transparente et on le met là au scanner euh, pour, euh, pour prendre l'image. Donc euh, ici, on prend la feuille, on le met dans le scanner et euh, on, on, on scanne une image avec un logiciel à euh, et ça donne une image euh, comme ça de, de racine. Et après, on fait une analyse. De, de, il nous donne la longueur, la surface. Euh, on peut voir ici les différentes classes de diamètre avec la... La longueur de, de chaque racine euh, par classe de diamètre. donc Ici on peut voir que chaque couleur ça correspond à une classe de diamètre donc euh, il y a de différentes couleurs qui correspondent à différentes classes de diamètre et après euh, les programmes euh, ils prennent toute la longueur de, de chaque racine, de chaque classe de diamètre. Et c'est ça qu'on voit en autour, par exemple, ces branches-là en orange, ils mesurent tous, euh, ils te donnent une longueur totale par, par classe de diamètre.